Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va faire un petit point méta, ça faisait longtemps que j'en n'en avais pas fait depuis Lucio euh, Je vais même parler un petit peu de TC. j'en ai parlé déjà pas mal en patch note et surtout en stream euh, Et en cast également, mais c'est vrai que bah, je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un petit point méta euh, Concernant la vachette, et euh, je tiens à rappeler, alors je suis pas sur mon compte Mais je tiens à rappeler que TC c'est tout simplement mon main à la base hein, Ce qu'on appelle un main, hein, le, le, le perso qu'on a le plus monté Alors moi je joue pas mal de persos différents, mais c'est vrai que c'est sur lequel j'ai le plus joué Donc Je tiens tout de suite à lire Parce que je sais exactement ce que vous allez dire On va parler de l'état d'ETC C'est pas genre pourquoi ETC est trop fort dans la méta Contrairement aux différents points méta que j'ai fait Genre Brightwing, Lucio Là c'est plutôt pourquoi ETC est absent De la méta Pourquoi ETC à l'heure actuelle N'ayons pas peur des mots Et le pire tank d'Heroes of the Storm Alors attention aussi Donc là je sais qu'il va y avoir une levée de bouclier Non c'est pas vrai blablabla Je rappelle quand même Juste un petit truc Etc pour pouvoir aller là, c'est pas non plus parce que l'autre argument pourrait être de, de me dire justement c'est peut-être le perso que tu maîtrises le plus et comme il y a eu des changements, eh bien tu n'as pas réussi à t'adapter donc tu es aigri, non plus. Ah, ce, que, ce qui me fait dire ça tout simplement, c'est les games compétitives. Hein, je parle, quand je dis game compétitives, attention je suis pas développeur donc je parle de le Ensuite, des classés, de ma propre expérience personnelle et j'ai confronté mes propres idées avec d'autres joueurs compétitifs. Et on est tous d'accord pour dire que TC à l'heure actuelle c'est le pire tank probablement Puisque Stitches a été pas mal rework C'est pas non plus incroyable mais quand on se dit que TC est pire que Stitches C'est quand même pas fou, c'est vraiment, vraiment triste Et du coup ETC, on va voir pourquoi à l'heure actuelle c'est difficile Bien sûr je vais pas vous faire un listing des patch notes récents Parce que bah, les vidéos sont là donc si vous voulez voir ETC Vous regardez les différentes patch notes qui concernent ETC Il y a eu des changements qui n'étaient pas forcément dingues ETC le problème aussi c'est que selon l'histoire d'Heroes of the Storm par rapport à son kit de contrôle, notamment la glissade et le fondu, ça a toujours été deux personnages qui. Enfin, ça a toujours été un personnage qui a, qui a eu beaucoup d'impact et qui a été euh, plutôt souvent très méta, plus que vraiment euh, out, je dirais, plus euh, que hors méta. Et j'en profite pour le rappeler, ce n'est pas parce que c'est le pire tank à mes yeux et aux yeux de pas mal de joueurs compétitifs que le perso et merdique qui est genre si un de vos mates joue ETC, instantanément vous commencez à le flame ou pas hein. je rappelle que l'objectif des points méta c'est pas de, que vous soyez comme des cons à, euh, vouloir, euh, à vouloir flame vos potes en mode ni gna, gna, gna, c'est de la merde, etc. sinon j'en fais plus des vidéos comme ça le, le but c'est de vous montrer pourquoi ETC à l'heure actuelle c'est dur et si vous êtes un joueur d'ETC à fond il vaut mieux que vous jouiez ETC qu'un autre tank, par exemple si je vous dis euh, Anubarak à l'heure actuelle c'est plutôt solide euh, en plus moi je suis un très gros joueur d'Anubarak donc j'adore ce perso je vais, si vous jouez jamais à Nubarak, je peux vous dire Arrêtez de jouer ETC alors que vous êtes principalement Un joueur TC pour jouer à Nubarak, ça n'a pas de sens C'est juste que si vous jouez à Nubarak Et ETC, bah, il vaut mieux jouer à Nubarak à l'heure actuelle, et je vais vous expliquer pourquoi Donc clairement Ne commencez pas à flame vos potes ou quoi que ce soit Parce qu'ils jouent ETC, c'est pas ce que je dis Vous pouvez carry avec n'importe quel perso C'est juste que ETC à l'heure actuelle demande Une grosse marge de manœuvre pour un résultat Qui est mitigé, et ça veut dire que bah, En fait, dans une méta euh, où bah, les tanks peuvent souffrir, ETC honnêtement, bah ce serait plus simple une game avec un Anubarak, avec euh, même une Johanna ou un truc comme ça que ETC. Donc on va faire un point, je vais beaucoup parler d'Anubarak parce que Anubarak et ETC ont un point commun, c'est à dire que dans leur kit de base, ils ont double contrôle avec engage et prise de risque, comme un peu un Diablo aussi. Donc c'est ça aussi qui fait que je vais beaucoup parler d'Anubarak en comparatif. Commençons du coup par rappeler que ETC, bah, tout simplement si vous voulez appliquer vos contrôles, personnage vous faites ça, faites un fondu et voilà, on attrape un kill. C'est comme ça, ETC a deux grandes fonctions. La chaîne de contrôle qu'on voit justement avec bah, cette glissade plus le fondu, je rappelle d'ailleurs qu'il ne faut pas fondu n'importe comment, sinon vous faites rater les spells de vos alliés. Hein, ne l'oubliez pas, normalement les mages sont censés lancer leurs spells, sont censés lancer leurs leur compétences. Par exemple une liming, elle est censée lancer son contrôle, enfin ses DPS au moment du stun. Donc si vous faites glisser de fondu instantanément comme un abruti, vous faites rater les skillshots de vos alliés. Donc si vous jouez mage et que vous dites bon bah, c'est une vidéo sur TC, j'en ai rien à foutre, vous êtes joueur de mage, lancez vos spells au moment du contrôle, merci d'avance. Euh, tous les joueurs de tank vous remercient, mais du coup. Petit point déjà sur ETC, ETC a deux grandes forces, les chaînes de contrôle comme je le disais, à ce niveau là il rentre en concurrence directe avec d'autres tanks, Anubarak, Diablo, Muradin, etc., etc, la plupart des tanks de toute façon ont DCC, sinon il y en a qui s'appellent juste Mei, qui n'en ont pas, non, je que... Mais euh... ou Johanna avant le 10, qui n'en a pas non plus, mais vous allez en non c'est pas vrai, a je parle vraiment de contrôle facile à placer. Le problème en fait c'est que comme il rentre dans cette concurrence là, comme c'est un contrôle où le tank s'expose après une glissade vous êtes dans le cœur ennemi, votre fondu sert aussi à, je dirais, <rire> écoper un petit peu le bateau qui prend l'eau. C'est à dire que votre fondu généralement vous permet en fait de tenir à distance l'adversaire, alors bien sûr le fondu ne sert pas qu'à ça, par exemple si vous arrivez par derrière vous commencez par mettre un fondu et vous faites la glissade bien sûr, mais l'idée... C'est que généralement la glissade permet de punir quelqu'un qui se serait un peu trop avancé Imaginons une vala ici, hop, elle fait n'importe quoi, je la glissade, potentiellement on peut sécuriser un kill dessus Donc c'est ça l'intérêt, et ETC du coup bah, elle est souvent draft dans cette optique là On attrape un gars, on le vaporise, on le one shot Le truc dans cette configuration là, c'est que par rapport aux autres concurrents, par rapport aux autres tanks Est-ce que ETC après avoir glissade et s'exposer par exemple, là vous voyez un Arthas qui me, qui enfin, qui me, qui me contrôle etc est-ce qu'un Anubarak aurait plus de chances de s'extraire Est-ce qu'un Diablo aurait plus de chances de s'extraire Etc, etc. En fait, le gros problème de TC, c'est déjà, on a nerf l'armure, donc on a que 20 d'armure, alors qu'avant c'était plus, hein, c'était 25, voire plus. Et euh, la Régène a également été nerf. Les CD de la glissade du fondu ont été nerf. Donc, il a, c'est simple, hein, si ETC vous faites glissade fondu, pendant 12 secondes, vous pouvez regarder vos potes. Vous pouvez regarder vos potes, en fait. En fait, faites... Euh, bah salut. Et vous allez me dire, Anubarak c'est le même principe. EA, ensuite t'as plus vraiment de contrôle. La différence avec Anubarak c'est que déjà Il peut, pop, il peut faire pop d'escarabée, donc c'est con mais le fait de faire pop d'escarabée, bah ça met du dégât euh, autour on va dire. Mais surtout bah il peut aussi essayer d'aller tanker les spells de ses potes, notamment avec son bouclier. ETC sont eux euh, ouais 20 d'armure c'est pas euh, C'est pas 40 d'armure anti-sort hein. Et le gros problème aussi avec ETC, donc déjà ça c'est le même principe qu'un Anub. Un Anub qui a plus de EA, bah, c'est vrai que c'est un Anub qui sert beaucoup moins, mais au moins Anubarak a les scarabées et il peut quand même se placer devant un pote histoire d'encaisser les sorts avec, euh, avec son Z. ETC c'est pas le cas, c'est clairement pas le cas. ETC a un pool PV qui est probablement un peu plus grand, j'avoue que j'ai pas fait les, les, les, le comparatif avec Anubarak, mais je pense que ETC a un peu plus de PV qu'Anubarak. La différence c'est qu'Anubarak bah, il a 40 d'armure anti-sort quand il appuie sur Z, plus un bouclier, un bouclier générique. ETC. C'est juste de l'armure, c'est juste 20 d'armure. Et vous allez me dire, ouais mais c'est 20 d'armure générique. Donc ça veut dire qu'une Vala, un Raynor, il vous tape pas aussi fort. Le problème en fait c'est que Anubarak ça lui donne un shield, donc des PV temporaires, ce qu'on appelle des PV temporaires, et en plus de ça, il a également 40 d'armure anti-magique. Et généralement quand vous faites ça, vous partez direct et il vous faut quoi Une, deux, trois secondes, et pendant cet intervalle de temps. Vous allez prendre des dégâts Un auto attaqueur pendant cet intervalle de temps il peut pas vous il peut pas vous dessouder Sauf si c'est un Zul'jin à 600 stacks Normalement il ne vous tue pas en deux autos Donc... Et même un Anzo par exemple qui met des grosses patates La moitié de ses dégâts vont, vont passer par des sorts Donc en fait L'armure anti sort dans ce genre de cas de figure est bien plus valorisante Que de l'armure générique Donc il a quasiment le double de résistance hein, un Anubarak là dessus Plus ses PV euh, direct Et la grande force aussi vous allez me dire, bah Anubarak, par exemple, euh, ok, d'accord, Anubarak est plus fragile et de toute façon à partir du moment où il a EA c'est fini. Anubarak a un talent au niveau 4 qui lui permet d'avoir de la mousse Speed, 30% de mousse Speed quand il y a son Z qui a été activé. D'ailleurs, même si son shield est pété, il conserve la mousse speed Donc, c'est quand même pas dégueulasse. C'est quand même pas dégueulasse. Donc, ça lui permet de potentiellement mettre sa chaîne de CC et de repartir. Si jamais ça s'est bien passé, pas de problème. Si jamais ça s'est mal passé, euh, bah, tant pis. Vous allez me dire, ETC a ce euh, ETC a ce, euh, a talent également au niveau 4. Le problème de TC, contrairement à Anubarak... À, à, à alors, déjà aussi, il y a un autre problème. Je vais, je vais y revenir aussi, mais... Parce que je vais finir ce que je dis... Double pédale, double pédale, utiliser une capacité de base au héroïque augmente également la vitesse de déplacement des héros alliés proche de 20% pendant 2,5 secondes. On pourrait dire c'est même encore meilleur, puisque bah, tu appuies sur E, Z ou A, de toute façon tu as la mousse speed. Le problème, mesdames et messieurs, et c'est ça la grosse différence avec Anubarak, c'est aussi l'arbre de talent de TC. L'arbre de talent de TC, il est très vieillot, en plus la, la dernière retouche de son arbre, ça a été pire que ce qu'il était avant, avec vraiment on va dire une orientation qui a détruit des possibilités sur ETC et qui a rendu le perso extrêmement mono build, mais L'autre point c'est surtout que TC il y a l'ampli à fond, comme vous le voyez, j'ai mis mon petit cœur dessus, augmente la portée et le recul de fondu. Le problème à l'heure actuelle c'est que le fondu nature il n'a pas une très grande aire d'effet. Donc sans l'ampli à fond qui augmente la portée de 50%, et eh bien euh, vous allez être euh, victime de beaucoup de choses. Donc ce talent, en fait le problème c'est que je ne dis pas que le, la double pédale est naze, le problème c'est que tant que l'ampli à fond sera pas incorporé de base, vous ne pourrez pas jouer autre chose que ampli à fond. Le jour où ampli à fond est par exemple incorporé de base en talent, euh, soit en talent de quête en mode T'es niveau 4, tu l'as automatiquement. Ou de base, on augmente la portée de, du fondu de 30%. Tant qu'il n'y a pas ça, bah, le double pédale sera pas viable, malheureusement. Mais clairement, le double pédale pourrait faire beaucoup de bien à ETC. Ou alors, ils incluent le double pédale de base. Moi, je pense que c'est mieux de l'ampli à fond que le double pédale. Mais bon. Le truc, c'est que du coup, bah, l'ampli à fond, vous êtes obligé de le prendre. Donc ETC n'aura pas cette mousse. Et si, et si vous, à l'inverse, vous dites Bah si, bah, tu prends double pédale, du coup, bah, si vous prenez double pédale, votre fondu ne sert à rien. Du coup, c'est comme si à Nubarak, au niveau 4, vous aviez un choix où on vous enlève soit le A, soit le e. On va dire le A, du coup, parce que le E ressemble à la glissade de TC donc le A. Bah, spoiler, Nubarak sans le A, c'est pas terrible. Hein. Et ETC, avec un fondu qui, sert, qui peut potentiellement ne même pas toucher un carré distance, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Donc l'ampli à fond est vraiment trop important. Et surtout, je vous ai parlé de pourquoi on draft ETC, et là, vous allez me dire, t'as dit deux raisons et tu n'en as évoqué qu'une. Justement, parce que, d'abord, la chaîne de contrôle, mais l'autre point qui fait qu'un ETC est intéressant, c'est pour le fondu, c'est pour le pile, c'est-à-dire que la protection, je suis avec mon équipe, en face il y a beaucoup de choses qui veulent taper, Mais eh bien j'appuie sur Z, j'appuie sur Z, et ma glissade je ne l'utilise quasiment jamais, sauf vraiment quand euh, mes potes ont suffisamment travaillé au corps le mec et qu'on peut le finir, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup beaucoup beaucoup de maîtrise de soi, ça demande beaucoup de sang-froid, et ça demande beaucoup de vision de jeu et d'expérience, donc c'est pas un truc qu'on voit à tous les hélos, et honnêtement, bah, même en compétitif Même des joueurs d'expérience internationale Je pense à des bad de baigny etc Qui avaient draft ETC pour cette optique Il bah, y a un moment donné ils sont attirés par le goût du sang Ils font une glissade et ils meurent en fait Donc euh, c'est extrêmement dur Mais c'est vraiment la, la manière dont ETC peut être draft à l'heure actuelle Mais que ce soit pour le joueur ben, c'est pas intéressant comme game, c'est une game où vous allez appuyer sur Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z et deux fois dans la game, trois fois dans la game il va y avoir une glissade qui va être, euh, qui va être importante. Là vous allez prendre la confiance et la prochaine fois vous allez glissade et vous allez mourir. Parce que le problème de TC c'est qu'il est extrêmement fragile. A l'heure actuelle c'est le tank probablement le plus fragile du jeu. Quand on voit des Muradin qui encaissent comme des... comme des, enfin qui ont des, euh, des barres de 10 000 PV avec armure sur le E, etc., plus du blocage à 75, qui se font vaporiser par une team adverse avec une bonne chaîne de contrôle, imaginez la vachette. ETC c'est littéralement euh, la vache de Normandie à qui on veut, euh, à qui on veut traire, on veut, on, on, il, il se fait traire dans toutes les games en fait. Donc c'est le gros problème d'ETC, bien sûr à Halo vous allez me dire le focus, hein, la, le ciblage des tanks n'est pas aussi propre qu'à Oelo, les tanks euh, font beaucoup de bêtises, et ne sont pas forcément toujours punis, alors déjà bah, c'est comme ça qu'on monte, c'est aussi en punissant et principalement le tank parce que généralement c'est le tank le plus proche, mais en fait bah, c'est la même histoire, si avec ETC vous ne faites pas punir, peut-être qu'il vaut mieux jouer Diablo, Diablo qui a beaucoup de dégâts ou un Varian Tank qui a beaucoup également de dégâts plutôt qu'un ETC qui aussi, le problème d'ETC c'est qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, ses contrôles sont assez durs à placer, la glissade c'est quand même un skill shot par exemple un Diablo Varian bon, bah, c'est Point and Click, hein. alors Point and Click a aussi ses défauts mais c'est plus facile à placer le euh, ETC mine de rien a très fragile également peu de mobilité parce que vous allez me dire bah oui il y a la glissade pour la mobilité Oui mais si tu utilises ta glissade pour de la mobilité Ça veut dire que tu l'as plus pour contrôler Donc au final le TC n'a pas de mobilité non plus Et comme je l'ai dit son arbre de talent est très très vieillissant Donc tout ça fait que TC c'est vraiment faible il y a eu un, Le dernier patch l'a rendu un peu mieux Mais ça ne change pas sa situation Qui est euh, catastrophique je trouve hein, personnellement Et par exemple au niveau 1 Bah le block and roll c'est vrai que c'est très fort, hein. c'est un peu ce que le, le but de Muradin aussi Donc dizaine une capacité de base ou héroïque octroie également une charge de blocage 75 d'armure physique C'est vrai que c'est très fort Le rock progressif c'est cool Mais le block and roll à l'heure actuelle est quasi indispensable Il y aura toujours au moins un gros auto attaqueur en face Donc Sauf si c'est du double mage, bon là ok rock progressif Et même comme ça le melee va probablement avoir des grosses autos aussi Donc euh, je veux dire, euh, je sais pas il y a un samourau, un truc, euh, à block and roll c'est quand même euh, c'est quand même bien Guitariste de légende c'est un talent de solo line. Donc bah, le block and roll, l'ampli à fond on en a parlé Parce que la glissade c'est pareil, le démontage ça pourrait être cool Si aucun ennemi est touché, réduit le temps de recharge 7 secondes et rend son cours mana Bah ça fait que c'est que défensif Donc euh, c'est de la merde <rire> Donc c'est vrai que Bah niveau 4 t'as pas vraiment de choix Niveau 7 le Virtuose a été méga nerf Maintenant il ne fonctionne que sur le donc c'est de la merde euh, Moi j'adorais le Virtuose avant mais ils l'ont doublement nerf hein, C'est vraiment de la merde, ils avaient même baissé les stats donc au final soit tu joues bête de scène et potentiellement tu ruines les combos de tes mates, soit tu joues pédale déco et euh, bah, t'as une petite rage ardente. Moi personnellement je choisis la rage ardente. Au 10, bon le coup les deux sont bien mais le slam a été méga nerf et le, le slam amélioré maintenant non, pas terrible parce que bah, avant le slam amélioré réduisait le temps de recharge donc tu pouvais l'avoir beaucoup plus souvent et ça au niveau 20 en solo queue ça pouvait vraiment faire la différence c'est plus le cas et c'était la principale source de dégâts de, de TC d'ailleurs le slam amélioré Donc c'est vrai que bah, moi je joue de moins en moins le slam mais c'est ce qui fait aussi qu'à l'heure actuelle, ETC est limite plus viable en solo lane qu'en main tank. Et en solo, c'est pareil, hein. des blazes, etc. font bien mieux. ETC, beaucoup de mal à double soak. Donc, bah ouais, Et pogo. Niveau 13, en fait, avec les nerfs de, du CD sur le Z, moi j'aimais bien le, les bases de folie. 50% de slow sur le Z, c'est quand même un, un truc qui est vraiment impactant. Le problème, c'est qu'en fait, bah, comme ils ont nerf le CD du Z, t'es encore plus dépendant de la réduction de CD sur le Z, parce qu'il te faut avoir ton Z tout le temps. Et à côté de ça, ils ont fait bah, le slam, ils ont déporté ça sur le rappel, en mode, bah si tu fondues n'importe comment comme un animal, ça réduit le temps de recharge de Z ultimes, donc potentiellement, tu peux être un peu plus utile. Spoiler, ça veut dire que tu seras aussi... Plus, potentiellement beaucoup plus inutile pour ta team a fondu comme un abruti pour essayer de réduire les temps de recharge parce que tu vas faire rater tous les spells de tes potes donc c'est un choix qui est horrible et qui te force quasiment à jouer test micro niveau 16 comme on en a parlé bah la glissade hein. en plus avec le nerf de l'armure euh, après euh, glissade donc euh, 20 d'armure bah, le rideau est quasi indispensable, hein. 35 points d'armure pendant 4 secondes, c'est quand même pas mal, sachant que c'est 20 d'armure pendant 2 secondes, donc c'est quasiment le double pendant 4 secondes, donc c'est vrai que tu es un peu obligé d'aller chercher le rideau à l'heure actuelle. La présence intimidante peut être pas mal, mais là c'est vraiment si une team en face a beaucoup d'armure, Donc rideau. et au 20 par contre là c'est vraiment le talent où il y a beaucoup de choses. Là vraiment tout est viable, flash, bouclier, death metal, amélioration des ultimes, là tout est viable pour le coup sur le niveau 20, c'est vraiment le palier où tout est viable. Donc c'est vrai que TC est dans une situation où c'est très dur de le rentabiliser et le jeu en vaut pas forcément tout le temps la chandelle, faut être vraiment très bon sur ETC, et à ce niveau là il bah, y a des tanks qui font mieux en fait. Donc euh, soit vous faites une game vraiment full peeling mais vous faites chier toute la game, soit vous faites une game full CC on attrape un gars on le tue et bah, à ce moment là en, en compétitif c'est quand il sort dans ce genre d'optique c'est que Muradin a été ban, Anubarak a été ban, Diablo était ban. C'est voilà, comme ça que ETC sort hein, Généralement, c'est mince il reste plus que lui Et spoiler souvent ça finit mal Donc euh, c'est vraiment Une situation qui est très très dure pour ETC J'espère avoir été clair, je veux pas que la vidéo Soit trop longue non plus mais j'espère avoir été clair Sur euh, les, les raisons de, de, de sa difficulté à jouer ETC Sachant que encore une fois, c'est un personnage que j'aime beaucoup et faut pas que ça vous dise oh là là, j'arrête de jouer ETC. C'est juste que vous vous rendiez compte des faiblesses du personnage. J'ai vu encore pas mal de joueurs, notamment à Bailo sur le Discord et autres, qui, qui, qui me disaient mais n'importe quoi, ETC, ça a full CC, c'est super fort, c'est super strong. Et ils se rendent pas compte en fait que ça, ça me rappelle Varian Twinblade un peu. C'est à dire que certains pensent que Varian Twinblade c'est fort. Bon, pour le coup, Varian Twinblade c'est vraiment le pire personnage du jeu. Euh, vraiment, c'est de la merde. Hein. Les nerfs qu'a pris Varian Twinblade sont ridicules et s'il y a bien un perso que je trouve vraiment euh, injouable, c'est lui mais euh, par exemple bah, si tu arrives à jouer variant twin blade en bronze et là vous vous dites bah du coup tu dis de la merde malga c'est n'importe quoi ce que tu dis bah en fait vous joueriez butcher artanis ou gaz le robot gobelin ce serait beaucoup plus facile et ce serait euh, et vous enfin, vous, roulerez, vous le rouleriez sur la game encore plus facilement qu'un variant twin blade bah, là c'est un peu le même délire bon comparé etc à variant Twinblade, c'est comme une sacrée insulte mais etc à l'heure actuelle c'est si vraiment vous adorez le gameplay bah jouez le bien sûr et régalez vous maintenant faut être conscient en fait pour vraiment c'est ça ça sert à ça en fait de connaître la méta c'est plutôt se rendre compte de la difficulté et de savoir justement quelles sont les limites de votre personnage et ETC à l'heure actuelle est très limité et c'est pour ça qu'on attend beaucoup sur les, sur les patchs on attend beaucoup du, du travail sur ETC c'est pour ça que sur le dernier patch note voir ETC changer j'étais très content et clairement Blizzard a été vers, dans le bon sens euh, le problème c'est qu'ils ont très très peur d'aller trop loin avec ETC puisque la dernière fois que ETC était très très fort bah, c'est justement parce qu'ils ont euh, pas mal buff ETC sans mauvais jeu de mots et que du coup bah ETC s'est envolé euh, chez les tanks. Donc ETC c'est vrai qu'il faut y aller par petite touche. Blizzard a clairement dit on n'y va pas petite touche pour le moment, si ça ne suffit pas, on continuera. Donc ils ont conscience du problème mais en attendant moi je voulais vraiment vous le rappeler ETC à l'heure actuelle c'est probablement le tank le plus dur à jouer et surtout à rentabiliser donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura ouvert un peu les yeux sur, sur la difficulté de jouer jouer, jouer ETC, euh, j'espère vraiment avoir été convaincant dans les, et de vous avoir convaincu dans les arguments, encore une fois l'objectif n'est pas de vous dire de, de, de forcer les gens à, à se laver le cerveau en mode ah, du coup il a tout plus ETC ou du coup s'il y a un pote qui doit ETC je lui dis de jouer autre chose Non Surtout pas Surtout pas Mais faut que vous soyez conscient que, que joueurs d'ETC, que vous soyez conscient du perso et surtout joueur qui jouaient avec ETC, notamment les supports mais aussi les mages etc faut que vous soyez conscient en fait des forces et faiblesses du personnage ETC c'est simple, c'est soit on attrape un kill très vite Soit on fait tempo le fight très longtemps, mais là le ETC faut pas qu'il glissade n'importe comment. C'est soit on glissade, on tue, soit on se barre en fait, c'est quasiment ça. Ou alors le ETC fait durer, fait durer, fait durer, mais là, à ce moment là il glissade pas et il fondu, fondu, fondu, fondu, fondu. C'est comme ça que ça se joue et quand il voit une opportunité, là il va glissade ou là il va essayer de pogo ou un truc comme ça. Et encore une fois c'est pour ça que même au niveau compétition on se dit que bah, potentiellement le meilleur rôle de tc à l'heure actuelle c'est solo et même là il se fait mais... Mais, mais, mais matraqué par plein de tanks. L'intérêt potentiellement de TC Solo, c'est plus le global. Par exemple, si DAK a été ban, mais euh, bah, il double sock pas, TC, quoi. Ou très difficilement. Donc, c'est pas c'est pas dingue. Voilà, merci à tous. À, se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à liker et partager. Bisous, bisous. Oui, bonjour. Lunara, je vous appelle parce que j'adore ETC. C'est un crève-coeur de faire une vidéo pour expliquer que c'est euh, euh, bah, triste ce qui lui arrive. Moi j'adore ETC, oui. Comment ça, c'est Valjani avec une voix, un modificateur de voix. Bah oui, mais bon, ah oui, mais bon, le problème des premiers temps, c'est que j'ai toujours peur que les gens y réfléchissent pas à ce que je dis. <rire>